Bonjour. Il y a à peu près euh, un an, euh, dix, euh, dix mois, euh, j'avais reçu euh, une convocation chez un psychiatre. C'était euh, une policière distre euh, du commissariat d'Istre qui avait mis ça à mon encontre. Alors, bien sûr, euh, il n'y avait pas de raison. De, euh, les policiers n'ont pas le droit, en France, d'envoyer les gens chez le psychiatre. Il n'y a que le préfet et le maire qui peuvent, faire, qui peuvent faire ça. Et même le maire, il doit passer par l'autorisation du préfet. Donc, c'était une convocation qui était illégale et en plus, j'avais été convoqué en tant que victime, c'est-à-dire je porte plainte et euh, comme ma plainte dérange, ben, ce que dit le, le commissariat, ben, vous, vous, allez chez, vous, vous allez chez un, psy, un psychiatre. Et euh, donc je m'étais opposé à ça, j'avais fui, j'étais parti en région parisienne parce que je pense que c'est un problème local à Istres et des Bouches-du-Rhône qui est un peu, un, un peu spécial, on va dire, en matière de, de justice en matière d'enquête euh, euh, j'ai l'impression que dans notre région les choses ne se passent peut-être pas vraiment comme euh, elles devraient se passer euh, dans le reste de la France donc en région parisienne ça allait bien je suis passé devant le tribunal administratif de Paris puis devant le conseil d'état alors même si l'affaire n'avait pas été jugée sur le fond ce qu'il y a eu c'est que implicitement tout le monde était, était à peu près d'accord pour dire que cette convocation ne, ne marchait pas et j'étais redescendu chez moi euh, au sein de ma famille euh, et là, y a cet été, il y a un mois j'ai reçu une explication. Une explication de, de ce qui s'est passé. Donc, ça émane du ministère de, de la Justice. Hein. Euh, direction des affaires criminelles et des grâces. Bon, ce n'est pas n'importe quoi, mais on est bien dans une affaire. Enfin, il y a une histoire criminelle derrière. Euh, bureau de la police judiciaire. C'est d'ailleurs un, un policier, le chef du bureau de la police judiciaire, euh, qui me répond. Alors. Monsieur, vous avez appelé l'attention de la garde des sceaux, ministre de la Justice, oui, c'est Madame Taubira, sur votre situation et plus précisément sur le, tra euh, le traitement réservé à vos plaintes. J'en avais fait deux. Madame la Garde des Sceaux a pris connaissance avec attention de vos correspondances, m'a chargé de vous répondre. Voilà. Euh, alors, euh, en application de, de telle loi, le, le garde des sceaux n'intervient pas dans les affaires criminelles et pénales, on le sait. Voilà. Alors, il ressort, c'est là où ça devient intéressant, il ressort néanmoins des éléments transmis par le parquet général près le, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Vous avez déposé deux plaintes, c'est exact. La première, à l'encontre d'un fonctionnaire de police du commissariat d'Istre, oui, auquel vous reprochez des pressions exercées dans le cadre d'une précédente plainte, donc de l'affaire criminelle. Et la seconde, en juin 2014, à la suite de l'effraction et la dégradation volontaire de l'entrée de votre domicile, c'était à l'époque quand quelqu'un était rentré chez moi avec deux policiers en planque devant, euh, devant mon domicile, à deux mètres de, de la porte. Et quand je questionne sur ces policiers en disant « mais on vient de rentrer chez moi, vous faites rien », il me dit « non, non, il ne s'est rien passé. Il n'avait rien vu » à 2 mètres, moins de 2 mètres, peut-être 1,50 mètre de chez moi. Et c'est dans leur voiture tranquille. Alors, je, je reprends la, la lecture de, de la réponse. Euh, dans le cadre de chacune de ces deux procédures, vous avez été entendu par un fonctionnaire de police du commissariat d'Istre. Voilà ce qu'écrit le ministère de la Justice, direction des affaires criminelles et des grâces. Donc, je porte plainte contre un policier, alors l'autre, les fractions, on va les laisser tomber pour l'instant. Mais vous avez, euh, vous avez fait deux plaintes. La première à l'encontre d'un fonctionnaire de, de, de police de commissariat d'istre, et, et trois lignes plus loin, dans le cadre de chacune de ces deux procédures, vous avez été entendu par un fonctionnaire de police de commissariat d'istre. Ça ne choque pas le ministère de la justice, ça ne choque pas la direction des affaires criminelles et des grâces que lorsqu'on porte plainte contre quelqu'un, c'est le collègue de cette personne qui vient, euh, qui vient enquêter. C'est-à-dire, euh, je, je porte plainte contre une policière à Is, eh bien, c'est l'autre la, policière, c'est un de ses collègues qui, qui enquête. Il existe pourtant euh, ce qu'on appelle la police, de, la police des polices, euh, l'IGPN, l'Inspection Générale de, de la Police Nationale. Il existe des services qui sont là pour enquêter, euh, pour enquêter euh, contre euh, lors, lors de plaintes contre des policiers. Mais là, non. Là, le ministère de la Justice, le le chef du bureau de la police judiciaire trouve ça normal que, dans certains cas, euh, je porte plainte contre une policière, et bien c'est son collègue qui vient. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été entendu par cette policière, et bien une semaine après, je reçois la convocation, chez le psychiatre. Voilà. Euh, ce n'est pas tout. Euh, ma famille m'avait aidé m'avait soutenu pardon, sur, euh, sur cette affaire. D'abord, euh, je n'étais pas la seule victime. Ils ont été nombreux, ils ont été, euh, euh, été quelques-uns à être victimes dans ma famille. C'était une affaire d'extension de fonds en 2008. Et euh, j'avais pris, euh, pris euh, l'affaire en charge en disant, bon, ça devrait aller. Je ne pensais pas qu'on aurait tant d'obstacles au, au sein du gouvernement. Et donc, euh, en mars dernier, en mars 2015, elle, euh, ma mère et ma grand-mère ont fait une lettre à M. le Premier ministre. Et euh, en lui disant, ben, arrêtez les, les pressions euh, à l'encontre de, de notre fils ou petit-fils, euh, re, re, regardez, euh, bon, c'était la convocation et elle était illégale. Je suis quand même rentré, comme je dis, normalement il n'y avait pas de danger et cette convocation devait tomber. Eh bien, euh, il y a 15 jours, donc euh, en août 2015, Ma mère et ma grand-mère ont reçu une lettre étrange de la part d'une division du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la direction départementale de la sécurité publique. C'est eux qui gèrent les policiers dans les Bouches-du-Rhône, qui indiquent que j'aurais déposé. Alors ils indiquent vous avez questionné le Premier ministre sur le. Ils n'ont pas dit sur la santé de Lionel Aubert, mais quelque chose de similaire. Alors déjà, ma mère et ma grand-mère, elles me soutiennent elles ne vont pas dire est-ce que tout va bien Et en plus, le Premier ministre. C'est pas un docteur, et, euh, ni un docteur euh, de santé, ni un docteur pour l'économie. Ça, c'est un autre point. Et, euh, donc, il n'est pas, pas docteur et il ne va pas s'intéresser à la, à la santé, euh, à la santé des, des, des gens. Pourtant, cette personne de la DDSP euh, écrit ça. Et, euh, et il dit, mais M. Aubert a déposé depuis 2008 huit plaintes contre son épouse. Alors, déjà... C'est illégal de, de dire vous ne pouvez pas euh, obtenir le nombre de plaintes que votre voisin a déposé contre sa voisine, votre, votre grand-mère contre, euh, contre d'autres personnes, contre son époux ou son épouse. Je, euh, ce euh, ce n'est pas un, un document que vous, que, vous, que vous laissez. Et pourtant, euh, cette personne de la DDSP a écrit que j'avais déposé des, des plaintes. Et alors, euh, je, je suis en procédure de divorce de, depuis quelques années, mais... Nous nous parlons avec euh, mon, mon ancienne épouse, la maman des enfants. Nous avons signé un accord il y a deux ans et il n'y a pas de plainte, que je, je n'ai jamais déposé huit plaintes. C'est faux, c'est un mensonge. Et euh, par contre, donc, euh, ce donc, donc, courrier, a ensuite, euh, quelques lignes plus tard, il indique que j'ai été convoqué par le parquet chez un psychiatre. Alors déjà, c'est pas le parquet, c'était euh, ben, le, le commissariat d'Istre que j'ai été convoqué chez un psychiatre et que je n'y suis pas allé. Et sous-entendant que je dois y retourner. Et voilà le problème qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, je, alors qu'on croyait l'affaire enterrée, et bien, un an après, la police ressort des affaires. C'est-à-dire, euh, cette fois-ci, c'est monté plus haut, puisque c'est monté jusqu'au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a reçu la lettre de, de ma mère et de ma grand-mère. Et, euh, et les réponses qui sont faites, d'une part, par le... Donc, il a demandé... Aux, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, d'expliquer ce qui s'était passé. Le ministère de la Justice explique que l'enquête, elle, elle a été faite normalement, selon eux, par une collègue de cette policière, et le ministère de, de, des Affaires inter, euh, de, de l'Intérieur, il va dire, bah, euh, c'est une, euh, une affaire privée, une affaire de divorce. Oh. On a une affaire de divorce au ministère de l'Intérieur, et, et au ministère de la Justice, euh, ils prennent... Euh, ils prennent la peine d'ouvrir un dossier euh, auprès de, des affaires criminelles et des grâces, hein, avec un, un dossier suivi par le service des requêtes. Voilà. Donc déjà, au niveau du gouvernement, je ne sais pas, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion, il, y a pas, enfin, euh, il, il me semble un peu perdu, je parle pour cette affaire. Pour le reste, euh, vous jugerez pas vous-même. Mais euh, et on, on, a, euh, on, on, on a des gens qui se contredisent. Et que va-t-il se passer quand des gens se contredisent C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à établir la version des faits. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité, c'est que... Euh, alors, d'un côté, on dit c'est euh, un fonctionnaire. Alors déjà, c'est lourd. Euh, ils disent qu'il y a eu une enquête contre des policiers et de l'autre, ils disent c'est une affaire familiale et, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire et bien, ils vont dire, ah, c'est une affaire qu'on ne comprend pas et on va renvoyer à nouveau Monsieur Aubert devant un, un psychiatre et là, je demande, euh, je demande une extrême prudence sur, euh, sur ce qui va être fait et euh, je, je souhaite ne pas y aller je fais tout pour ne pas y aller maintenant. Et s'ils si viennent me chercher avec des policiers, mani euh je demanderai donc. Euh, je laisse cette vidéo sur internet. Euh, ma mère euh, fera euh, fera du point. Elle, elle elle se débrouillera pour euh, pour faire savoir ce qui se passe. Et j'espère que dans l'hypothèse où je sois arrêté, être très vite libéré. Voilà. Si jamais les choses tournaient mal, faites diffuser cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que tout ira bien. Merci.